Ok, ok. Est-ce la fin du bouclier Est-ce la fin du nerf Est-ce la fin... de Warzone Quitter le salon. Déjà, là, on va faire un truc direct. C'est que ça, on rename, c'est bouclier. Que je vois si c'est bien ou pas. Les paralysantes, j'ai envie de les essayer. Faut essayer aussi les termites. C'est génial. Et ça existe pas, survolté, les gars Merlest Hein en gros, c'est soit malest, soit ravitaillement que je dois choisir. Il n'y a pas moyen d'avoir les deux Ça veut dire que bouclier para, ça n'existera plus Au pire, j'aurais juste à acheter des boîtes de mûle, quoi. À la place de euh, de livraison express. Ok. Ok. Par contre, le, le bouclier est magnifique, les gars. Le mec s'appelle Pontus 9000. <rire> OK, OK. Et au pire si je mets en atout boîte boîte de munitions ou quoi, ça ça ça, ça... Oh quoi Quand on sprint j'ai l'impression qu'il est vraiment J'ai l'impression qu'il est vraiment très balbut. Don't see me bitch La, la méta est efficace. La méta est vraiment efficace. Ah c'est vrai que j'avais pas débloqué ça vont où les paras Là il était paralysé, ça lui a rien fait. Là elle a une qui lui pop à côté. Elle pop à côté mais elle ne fait rien. Et ouais, là quand on saute avec le bouclier, ce que voit le jeu c'est que c'est rien. Le... Si on saute avec le bouclier, le bouclier disparaît. Regardez, le bouclier, le bouclier n'existe pas si on saute. En fait, donc en fait, le seul move qui me reste, c'est la vieille glissade de merde qui nous file. D'accord pas trop ce qui se passe. Fini le gameplay bouclier. Mmh, c'est pas sûr, je suis malin. En fait c'est peut-être le pire mode de jeu pour essayer d'être plus possible. Ça résiste bien aux dégâts explosifs. La vitre est magnifique. Là c'est parce que j'ai, là parce que j'ai Volt, en gros ça a redisparu le bouclier. Ah non, il a juste tiré dans mes pieds Faut que je vois l'effet que fait une para. Tiens lui. Parfait. Il joue en plus. Ok. Un, deux, trois. Ok. Je vais essayer d'en balancer une encore plus proche pour voir si ça marche mieux. Les paras ont été vraiment nerfs incroyablement, j'ai l'impression. T'es con! Ah, mais ouais, j'avoue, je pourrais me paralyser moi! Ok, t'avances. Hein. Ah, ouais, c'est. Euh, si à cette distance? Ah, bah merde, bah ouais, j'ai mis le bouclier. De... 3 secondes max. Ok. Ça dure 3 secondes. Ok. Je... Je suis perplexe, chat. D'accord 25 secondes En fait il n'y a pas besoin de survolter Vraiment Pff, Ok donc on envoie la para Ok Ok Je, je crois qu'il y a un monde où c'est possible les gars Il y, y a un monde où c'est jouable, vraiment. Par contre, le petit bruit des headshots, il est vraiment sexy. Quoi Quoi Quoi Quoi C'est quoi, ça ah Il avait la toux Non, mais mes couilles, il avait la toux Il avait l'atout, tu m'as dit. Non, mais c'est un atout qui... C'est un atout qui retire complètement le, le truc. C'est pas possible. Je sais pas trop quoi en penser, chat. Je pense que je pourrais jouer 2, 3, 4 heures sans vraiment comprendre euh, si c'est bon ou pas. Si c'est jouable ou pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis perplexe, chat. Perplexe. Je pense que ça restera un gameplay, un, un gameplay cool chat, mais j'en suis pas certain.